Salut Trogeurs, salut Trogueuse, nous sommes sur le test de Lapin Crétin, la grosse aventure, c'est sorti sur Wii DS, mais là on va s'intéresser à la version Wii, c'est développé et édité par Ubisoft, c'est sorti en 2009. Donc l'histoire c'est les Lapins Crétins qui veulent monter un tas d'objets, faire un tas d'objets, pour oui, atteindre la vrai. lune et pouvoir faire la sieste tranquillement. C'est le rêve des Lapins Crétins quoi. Euh, donc il faut... comment va-t-on parvenir venir euh... bah là comme Attends, vous voyez je contrôle les deux lapins qui sont dans le caddie, donc tout le jeu se passe en caddie. Et on va devoir ramasser ben, tout ce qu'on trouve avoir enfin, tout, tout ce qui a le point blanc. Là je peux le ramasser, le mettre dans mon caddie, pour, euh, dans les différents niveaux. Donc euh, les niveaux se découpent en, euh, en, récupérer, en récupérer tout ce qu'on trouve sur le niveau et on doit aussi aller chercher un gros objet. Donc là ça va être un réacteur d'avion. C'est la première partie du niveau je vais aller euh, trouver euh, l'espèce de truc rouge là pour euh, que l'autre vienne sous terre et émergent. Et euh Et que voilà, il nous envoie dans l'avion. Hop là Je constate que sur la ville d'avion il dit EOES. Euh ouais", oui donc le jeu, le jeu souvent sur l'humour. On va regarder exactement comment ils vont détacher leur avion, voilà. Voilà, les lapois crétins détachent un réacteur. Euh, le mini-jeu il je a l'air quand même extrêmement facile. Oui, mais ben, euh, ça se peut un peu. Hein. C'est pas. Il n'y a, y a, y a, y a aucune difficulté. Hein, euh. Tout le jeu est comme ça, très facile. En ouais, il est hyper facile. Si ça, ça, ça, ça fait un gros point noir de jeu, c'est même si on a, il y en a plusieurs quand même, mais il est très difficile. Très facile. Je me mélange. Euh, par contre, graphiquement, là, surtout la traînée de l'avion, je trouve que c'est vraiment quand même. C'est très moche Super moche, donc moi je vais mettre un. Ah, non ça c'est fait. Euh, voilà. Donc euh, niveau de durée de vie, euh, comme c'est facile, ça va être quand même assez lassant, mais est-ce que c'est long C'est lassant et euh, aussi non, c'est pas vraiment très long, hein, si on s'applique, on peut même gagner sans faire tous les niveaux, j'ai même pas fait tous les niveaux parce que si on s'applique à, à tout ramasser ce qu'on trouve, on, tout ce qu'on trouve sur notre passage, ben euh, voilà, on, on gagne directement. Et en plus. Euh, pour choisir les niveaux, on va aller dans la ville des humains et, on, et pendant la ville des humains on peut choper tout et n'importe quoi donc c'est encore un, un bonus quoi Alors là le petit machin c'est que je vais aller voir buter mes ennemis donc là c'est simple, on a juste à leur pousser dedans, on Les, les dans humains et euh, puis avec des masques à gaz Oui parce qu'en fait, les, les, je suis lapin crétain dans, dans le monde des humains là, pour euh, trouver tout et n'importe quoi Est-ce qu'il y a un monde de lapin euh, Non, ils vivent, ils vivent dans la décharge Donc ils vont euh, dans, euh, dans la ville et euh, bon les humains... Ah viens là Voilà et donc les humains inventent des armes, donc je sais pas vraiment à quoi ça sert leur espèce de. de truc. Donc est-ce que t'as des pouvoirs ou des gadgets pour euh, Et Alors bien, il y a le fameux cri des lapins crétins qui permet ben, de déshabiller les gens, de buter des trucs. Et il y a aussi un espèce Il y a un turbo. Oh déshabillé. On... Oui oui. Et on peut euh, euh, aussi lancer un lapin, parce qu'il faut savoir que j'ai un lapin dans ma Wiimote, donc on peut les lancer. Ça c'est le joueur 2 non Le joueur 2, de... ouais il y a un mode de joueur mais il est nul parce que le joueur 2 ne fait que ça. Donc autrement dit, c'est un peu, minuit, minuit, fait un rien un peu façon de Galaxy, quoi. Voilà, façon Mario Galaxy. Voilà, c'est façon Mario Galaxy, on a fait un mode de joueur pour dire qu'il y a un mode de joueur. Et en plus ça rend le jeu encore plus facile qu'il ne le déjà. Ouais voilà. Oh là là. Euh, ouais donc il a l'air sympa mais euh, sans plus quoi. Sympa mais sans plus ouais. Euh, L'humour je... il est quand même assez présent malgré que des fois qu'il sont un peu répétitifs aussi, et et... des fois un peu trop perché. Pour... Je trouve la bande est euh, très à l'image du jeu, c'est plutôt oui. réussi. Ouais là la bande son est bien réussi, ça, ça je peux rien dire. Et le jeu est quand même pas vraiment ajouté quand même. Euh... Oui le même... jeu est pas du tout et acheté. Il y a quand là. même euh, d'un des liens, dans ah, non. Les... Euh. Donc euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire de Donc je suppose qu'il n'y a pas de mode online Non, si si il y a un mode online mais euh, c'est complètement le raté. C'est que vous voyez on peut personnaliser nos lapins. Euh, oui. Et euh, on, peut mettre vos lapins, on peut mettre vos lapins en ligne en fait. Ça sert à rien. Ça sert à que dalle, mais bon ouais. voilà. c'était... Et on peut les télécharger les lapins hein euh, Les télécharger les autres, ouais, tu peux les télécharger, etc. Ah bah si on peut les télécharger, ça a pas bah, un aspect. Euh... Ouais, mais bon. Ils voilà. ont voulu faire un aspect communautaire, mais. Euh... Voilà, c'est un peu loupé. Donc voilà, donc là on est arrivé aux toilettes et on va pouvoir ranger tout notre barna. Donc est-ce qu'on a fait le tour là Donc là il y, y a aussi un mode où quand vous personnalisez vos lapins, euh, vous pouvez euh, avoir des mini-jeux aussi. Donc la part va être dans la Wiimote. Histoire de prolonger un peu la durée ouais, et, ouais. Euh, de journée. Ouais ouais. Bon. Ouais. Donc là on est sur un autre niveau où il faut aller chercher une vache dans un niveau qui s'apparente plutôt à une course. Ouais. C quand même, ils ont quand même essayé de faire des gameplays différents, mais au final ça reste quand même assez pareil. Bon ouais, il que... bah, y, a, y a une foule de l'avion, mais voilà, le, le, but, le, le but reste le même, quoi. Je veux dire, on doit aller chercher les trucs. Ah tiens, j'aime bien le petit jeu de mots, les deux fast food, ils ont mis fast food. Bah, il y, y a beaucoup de trucs dans ce genre-là, c'est genre, ils disent des fois consommer, c'est bien, etc. Bon, peut-être ils critiquent ça aussi au niveau du jeu. Euh, ouais. Donc je trouve qu'il n'y a pas assez d'évolution de gameplay quoi. Ouais ouais, ouais c'est toujours un peu la même chose mais là je pense c'est de survivre etc quoi. Oh merde. Euh, donc on m'a dit que c'était un peu linéaire en effet. Ouais. Euh, on peut la dans l'oreiller. Ouais. <rire> c'est même pas qu'un peu linéaire, hein. c'est très linéaire. Euh, ouais donc finalement en fait. Tu conseillerais combien pour ce jeu, euh, grosso modo euh, Le jeu.. Tu conseillerais combien Six. Mais ils combien en prix Ah en prix Euh. Bon allez. Peut-être 20 euros, vite fait, 15 euros. Euh, et donc euh. Et donc au niveau de la notation, tu vas me dire va mettre quoi Euh. C'est euh, à l'occasion. Enfin, l'occasion. Euh, ouais, enfin. Bah ça plaira surtout à vos petits frères hein. Ouais, voilà. Enfin. Bref, bon voilà, moi je pense j'aurais été peut-être un peu plus sévère à cause du graphisme et de la linéarité ouais. du jeu. Je sais pas si c'est aussi. Euh, donc euh, on va vous dire euh, salut. Allez salut Baby.